Au Brésil, dans l'état du Pará et dans la communauté de Benfica, la forêt amazonienne a fortement diminué depuis les années 70. De nombreux agriculteurs l'ont défrichée petit à petit, laissant ainsi place à des pâturages. Cependant, le babassou, une espèce de palmier originaire de cette forêt, appréciée entre autres pour ses fruits, a été préservé. Mais contre toute attente, les babassous se sont mis à pousser partout dans les pâturages au point qu'aujourd'hui, ils deviennent envahissants, menant la vie dure à certains agriculteurs, qui souhaitent s'en débarrasser. Pour cette raison, une équipe de chercheurs, de professeurs et d'étudiants franco brésiliens développe un projet sur la gestion durable du babassou. Ils veulent comprendre les raisons de l'envahissement des pâturages par le babassou, alors qu'il n'a pas ce comportement en forêt, pour permettre sa gestion et son utilisation à des fins diverses. Monsieur Déorival, Daniel et Eric ont rendez-vous chez Monsieur Delmiro, un agriculteur qui a donné son accord pour que les scientifiques puissent effectuer leurs recherches sur sa parcelle de forêt. Bom. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. É, obrigada, ah, obrigada. viu? Obrigada. Oi, Sr. Demir, a gente está aqui para refazer esse levantamento é, que a gente sempre faz cada ano na floresta. A gente gostaria de saber se você concorda hein, para a gente ir lá. Tudo bem, fica ah. à vontade. <risos> Monsieur Delmiro accompagne les scientifiques sur la parcelle de forêt qu'il a décidé de mettre à leur disposition pour qu'ils puissent effectuer leurs travaux de recherche. Il faut s'enfoncer dans ce petit bout de forêt pour être au plus près du Babassou, dans son environnement naturel. bien là, O começo do trabalho de vocês é aqui. Tá bom, então aqui nós vamos para direita. É, é pode seguir aí, que é a área de vocês, que vocês começam, é, fizeram o trabalho bom. de vocês. Tá bom, Muito obrigado. Tá bom, pode obrigado. ficar obrigado. à vontade. Eu, tarde, Eu espero vocês lá na roça. Tá bom. Obrigado. Tchau vocês. Tchau, obrigado. obrigado. Bon, le babassou est un magnifique palmier donc il vit dans la forêt dense humide. C'est son milieu naturel. Et dans ce milieu, il réalise son cycle de vie. Nous étudions sa dynamique de population à partir de divers stades de développement du palmier. Et Nous mesurons sa croissance. Ah ouais, il est bien, il faut qu'on le prenne celui-là. Il, ouais, ouais, il est en sous-bois, mais justement on va pouvoir voir les images. Nous avons divisé le cycle de vie du babassou en six stades, le stade plantule, quatre stades de jeunes et un stade adulte. Les adultes sont localisés par un point GPS que l'on peut reporter sur les images satellites. temps o stage. Stage 6. Si. Au numéro de la plaque, c'est au débat, 7202. Si. Il um a ce point de GPS servira à localiser avec exactitude l'emplacement de ces babassous sur les images satellites. Les chercheurs espèrent ainsi, grâce aux techniques de la télédétection, pouvoir déterminer de façon automatique l'emplacement des babassous présents dans une zone forestière et d'en déterminer ainsi leur nombre. Monsieur deo -Rival a pour mission de faciliter le travail des scientifiques dans leurs déplacements et dans leurs travaux de recherche. Il connaît tous les agriculteurs de la zone. Il sait anticiper les dangers liés à la faune et à la flore de la forêt. Monsieur deo -Rival est devenu plus qu'un technicien et un homme de terrain. Il travaille avec les chercheurs depuis le début. Il est curieux et s'est totalement investi dans ce projet. Il est devenu indispensable à l'équipe au point d'être toujours associé aux résultats de recherche des scientifiques. Une histoire de science et d'amitié. C'est une plante bien une folie. c'est légal. Le babassou peut passer de nombreuses années au stade de plantule avant de pouvoir pousser à la faveur d'un rayon de soleil. Sabe que essa plântula ela pode ficar anos aqui esperando um raio de sol para crescer? A gente tem uma ideia porque a gente já tem visto muitas na floresta Sim. e com um ano, dois anos, três anos ela está o mesmo tamanho. É, fica assim esperando. É, esperando o sol para ela crescer, né? Ah, tá certo. Então porque a gente já viu isso, hum. aí, mas não tinha bem essa certeza. Mas agora a gente já fica sabendo que é porque ela está esperando o sol para poder isso. subir. E para poder subir. Eric retrouve facilement le babassou qui a été mesuré l'année passée grâce à un détecteur de métaux, car tous les palmiers, petits ou grands, ont été marqués à l'aide d'une plaque en inox numérotée. Au numéro 7201. Actuellement, nous suivons 7000 individus que nous avons mesurés chaque année depuis 4 ans, euh, depuis la plantule euh, jusqu'à l'adulte. L'étude de ces stades et de la croissance de chacun de ces stades représente donc la dynamique de population du palmier que nous allons étudier en forêt et comparer à la dynamique de population dans les pâturages. En forêt, les babassous poussent lentement et plus de 70 ans sont nécessaires pour qu'une plantule devienne un palmier adulte. En revanche, dans les pâturages, les babassous ont un accès direct à la lumière du soleil, ce qui leur permet de pousser rapidement et partout. En moins de 15 années seulement, ils deviennent des adultes. Non, une alture totale. Une alture totale de 2,40. Comme en forêt, chaque année, depuis 5 ans, la croissance des babassous est mesurée dans les diverses parcelles de pâturage. C'est bon, j'ai le suivant. Là. Monsieur Antonio Marcos, un autre agriculteur de Benfica, rejoint l'équipe de chercheurs. Il a mis à leur disposition une parcelle de pâturage. Oui, bien – Oi, Antonio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. já acabaram o trabalho? É não, a gente apenas começou. Eu já estou cansado deste babassu, que ele invade minhas pastagens. E a gente roça ele, roça, mais ele brota novamente. Então, está me dando muito trabalho. Pois é, justamente. A gente faz esses estudos hein, para ver o crescimento do babassu, para poder manejar ele e controlar essa invasão. O senhor sabe por que o babassu invade tudo? Não, não sei. Ah, ele, vai, ele tem um segredo, esse babassu. Ele enfia a gema terminal dele dentro do chão, quando ele germina. E aí ele fica protegido. Você pode cortar, você pode queimar. Ele sempre vai rebrotar. E isso por muitos anos. Quando você roça, você corta a folha somente dele. E como se você cortava os cabelos dele. E eles vão crescendo de novo. Um pezinho como esse aqui, ó. Il a seulement 80 cm de hauteur, mais il a 23 cm de du sol. C'est la gemme du babassou. Peu à peu, le babassou a gagné du terrain dans les pâturages, limitant sévèrement l'accès aux ressources fourragères destinées au bétail. Monsieur Fagner est un jeune agriculteur. Il vit dans sa ferme avec toute sa famille. Chaque jour, il emmène son troupeau paître dans les pâturages. La production laitière et la vente de bétail est sa principale activité agricole. Ouais. Monsieur Fagner fait partie des agriculteurs qui sont en attente de solutions pour mettre fin aux problèmes que pose le babassou. Chaque année, il accueille chez lui les chercheurs. Eric est un spécialiste en télédétection. Il analyse les images prises par les satellites pour en extraire des informations. Il est venu montrer à Monsieur Fagner des images satellites de sa propriété, prises en 2009, pour les comparer avec d'autres. Plus récent. Je viens Comment c'était ici en 2009 C'est elle a tout de marlin, pour ce qui est de mars pâche, nous tiens tant de babassou, nous tiens tant de mato. Alors je vais dérosser pour voir si on contrôle à plus pour pouvoir créer algue, au Donc nous, on est là, j'ai mis le point jaune à peu près là où l'endroit où on est. Si je monte l'image, comment c'était en 2009 hein, En 2009, c'est complètement clair, euh, c'est bien nettoyé toute cette zone-là il y avait juste quelques palmiers, quelques grands arbres et mm -hmm. absolument rien, le pâturage était vraiment très très propre. Et on voit très bien qu'en 2016 il y a un tas de, de bois, mm -hmm. C'est envahi comme ça par pas mal de ligneux et de palmiers, donc euh, dont le babassou. Voilà la différence en sept ans, ce que ça a pu faire. Je donc, triste de voir le que, qu'il et agora, de mate. E aí, aí o lucro que a gente tem o gado e acaba só nisso aí. E aí isso é prejuízo para nós, que nós tem que vender gado para poder limpar a terra, roçar, vou que roçar direto para poder ver se limpa. É bastante ruim para nós. Na verdade, eu acho que não tem solução, não. Porque eu não sei nem que é o jeito de fazer, porque o coco, se deixar, ele toma tudo. Só se for para controlar, matando bastante para poder ver se, se dá jeito. Mas eu penso que não vai dar certo, não. Não sei, não. C'est pour ça qu'on est là et qu'on va continuer aussi pendant encore trois années à, à suivre et comprendre un petit peu comment le babassou se pousse dans ce milieu. Éric revient le lendemain voir M. Fagner. Il veut lui présenter les résultats des recherches en lien avec sa propriété agricole. On dispose actuellement d'images à 50 cm de résolution. Et quand on zoome sur ces images, on voit l'ombre des babassous. Voilà, on les voit très bien dans les pâturages, comme ici, là. On voit vraiment tous les palmiers mmh. un par un, les grands palmiers, les palmiers adultes. Donc on a mis au point un algorithme qui va détecter sur l'ensemble de la propriété mmh. tous ces points potentiellement, ces ombres de babassou. Donc là sur la propriété, on a comme ça 700 babassou adultes. Et d'après nous, ces 700 palmiers pourraient produire environ 960 litres d'huile de babassou par an. À Benfica, quelques personnes utilisent les graines de babassou pour fabriquer de l'huile. Madame Santana maîtrise bien ce savoir-faire et produit de l'huile depuis longtemps. C'est sa propre mère qui lui a tout appris depuis son plus jeune âge. Vovó, que a senhora continua coletando fruto? É porque eu tenho que continuar tendo os cocos juntos para mim tirar o óleo para vender. Porque eu tenho que arrumar dinheiro para mim fazer minhas coisas que eu preciso, eu tenho que mandar arrumar minha cerca, tirar estaca quando eu adoeço. Eu mesmo cuido do, do meu dinheirinho, eu trabalhando para me manter, para me comprar o que eu preciso, para mim não depender do meu marido para essas coisas porque eu vou pedir dinheiro a ele, ele procura para quem que eu quero dinheiro, então eu tenho que trabalhar para me manter, para mim não viver aguentar abuso dele. Eu só dependo dele só por um bocado que ele me dá para me comer. Les fruits sont denses et lourds, ils sont acheminés à Dodan jusqu'à la maison de Madame Santana. Il faudra deux jours de travail à temps plein pour casser tous ces fruits qui sont extrêmement durs. Au final, elle pourra en extraire 8 litres d'huile. Vovô, ça déjà se machucou dedans? Non, mais je ne me machuque pas. Je ne me corte pas. À je me machuque, je um un calo de sang, mais cortant même, je ne me corte pas. Thaïs apprend la technique de cassage des fruits sous le regard bienveillant de sa grand-mère. Un geste transmis de génération en génération. Les graines sont cuites dans un gros chaudron, puis broyées à l'aide d'un moulin manuel. ainsi obtenue est ensuite chauffée pour en dissocier l'huile qui sera récupérée et enfin prête à être utilisée ou vendue. L'huile de Babassou est de très bonne qualité. Elle peut être utilisée aussi bien pour la cuisine que pour la fabrication de produits cosmétiques. Grâce à sa production et à la vente d'huile de Babassou, Madame Santana subvient à ses besoins. Le babassou n'a pas livré tous ses secrets concernant son utilisation. Outre la fabrication d'huile, le cœur de babassou est comestible. Monsieur Deorival amène Charlotte, une étudiante qui participe au projet, récupérer un cœur de palmier. Il souhaite lui apprendre sa technique, car Charlotte sera bientôt chargée de faire connaître les usages du babassou dans les écoles. Então, qual que é essa palmeira que a gente vai escolher? não vai escolher aquela por causa da altura. Essa aqui a gente vê que já está um pouco alta. Então, Sr. Dorival, que estágio que é bom para colher o palmito? É Estágio 5, porque o estágio 5 a gente escolhe ele porque ela é uma palmeira baixa, nova ainda, e está fácil para tirar, porque aqui um metro e meio de altura ela tá o palmito. No primeiro corte que você der aqui, já está pronto para tirar o palmito. E quando ele é um estágio 6, ela é mais alta, aí dá mais trabalho, porque você tem que fazer dois cortes ou três para a gente poder conseguir tirar o palmito. Vamos fazer ela vir mais para cá. já é um cacho isso é o primeiro cacho que ele ia ia nascer os primeiros cachos, ó Aí, então essa parte como está bem mole a gente já já pode comer nossa tá bom hein? Esse é o, o palmito. Monsieur Déorival connaît une recette à base de cœur de babassou et c'est Madame Olivagne qui va la préparer. Madame Olivagne est une excellente cuisinière qui a tout de suite été conquise par ce nouveau plat délicieux. Une fois le cœur de babassou découpé, il est assaisonné et cuit à feu doux. crème fraîche et quelques morceaux de feuilles d'oignon, le tour est joué, le plat est enfin prêt. Les élèves de l'école du village de Benfica sont pratiquement tous des enfants d'agriculteurs et ils suivront pour la plupart les pas de leurs parents. Concerné par cette problématique, M. Reginaldo, directeur de l'école, a organisé avec les chercheurs une journée de sensibilisation autour du babassou. Les scientifiques pourront ainsi transmettre aux élèves les résultats de leurs recherches, mais aussi leurs méthodes de travail à travers des ateliers ludiques. Monsieur Leurival anime un atelier de construction de toiture avec des feuilles de babassou pour les cabanes de la cour de l'école. Les grandes feuilles sont très utiles pour couvrir les cabanes. Elles protègent de la pluie et du soleil. Les enfants s'activent car il faut que tout soit terminé pour le déjeuner de midi. Daniel se charge des plus jeunes. Après un petit exposé sur la fabrication de l'huile de Babassou, en présence de Madame Santana, place aux travaux pratiques et à une approche sensorielle du Babassou. Le souvenir de ce bon moment sera gravé dans leur mémoire et probablement que ce soir, lorsqu'ils raconteront leur journée à leurs parents, le babassou sera peut-être abordé sous un nouveau regard. D'ailleurs demain, ce seront justement les parents qui prendront la place des élèves pour des conférences et des ateliers qui leur seront réservés. Dans la classe des grands, Eric propose des activités autour de l'imagerie satellite. La professeure Isildinha, coordinatrice brésilienne du projet Babassou, participe aux activités ludiques. Ils sont totalement conquis par l'énergie et l'implication des élèves. La sensibilisation autour des images de la télédétection est une réussite. Les chercheurs, aidés de Charlotte, ont mis au point des jeux pédagogiques autour du Babassou, sous forme d'un jeu de cartes et d'un jeu vidéo. Ces jeux ludiques résument les informations, comme les utilités et le cycle de vie du Babassou. Toutes ces activités ont creusé les estomacs des élèves. Place à la dégustation du cœur de Babassou que Mme Olivagna a préparé. Le de tabac, je parce qu'il est très C'est très bon. La dégustation est concluante, si les enfants aiment manger du cœur de palmier, il est fort à parier que les parents s'arrangeront pour en proposer au repas. Les élèves finissent cette journée avec M. Deorival qui leur apprend comment tisser un éventail en babassou. Un autre exemple de l'inépuisable potentiel de cette plante. Pour les élèves, ce projet a été très, très important. eu je crois qu'ils ont vu qu'une immense de d'utilité riquíssima peut être extraite de, cette, de ce fruit. Et nous, ici, dans la région du Palmeiras, Somos privilegiados nessa questão por, por, por termos uma imensidão de, de árvores né? Do, do, do babassu na nossa região. E eu acredito que eles vão, a partir desse, desse seminário, vão pôr em prática todo esse aprendizado. Né? E vai enriquecer mais ainda a nossa cultura, a nossa região. Senhor! Aqui, ó, esse daqui agora eu vou puxar para cá, né? Essa que tá de lá, você puxa para cá. Et là l'autre Ah, Les connaissances acquises sur ce palmier permettront peut-être à la population de lui donner enfin la place qu'il mérite parmi les hommes. Une forme raisonnée de gérer le babassou serait de ne pas le considérer comme un envahisseur, mais comme un allié, en valorisant les innombrables bienfaits que ce palmier peut apporter. Sans cela, le futur du babassou pourrait être fortement compromis, du fait de sa dévastation, comme on peut déjà le voir dans d'autres communautés rurales. C'est maintenant aux populations locales de décider de l'avenir qu'elles réservent au babassou.